Mon âme a soif d'Elohim, d'El Haï. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et mon cœur ne tremble pas. Parce qu'il est là. Il me garde. Il est au contrôle de tout. Et je suis entre ses mains. Je suis entre ses mains. Il me garde. Oh yes oh, oh, oh. Il est au contrôle de tout Il est là, il est là Il me garde par sa main Je suis entre ses mains Oui, il me garde Il est merveilleux On m'a nourriture nuit et jour Lorsqu'on me dit Où est ton père Mon âme, pourquoi t'as battu Attends-toi à elle Car je le louerai encore Car sa face est ma délivrance Et je garde ses paroles dans mon cœur Sa face est ma délivrance et je garde ses paroles dans mon cœur Il est au contrôle Il est au contrôle Il est au contrôle